Et les amis, j'ai hâte de vous présenter le workshop Coaching Irrésistible qui aura lieu le 16 août 2021. C'est la troisième fois que j'anime ça. Euh, si vous êtes coach et que vous voulez développer votre business, c'est vraiment euh, l'événement à ne pas manquer. Non seulement c'est une expérience hyper riche euh, humainement, mais surtout surtout, vous repartez avec des choses très concrètes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Du coup, bah, je vous présente. Euh, les objectifs pour qui s'est fait le programme, la méthodologie euh, d'un point de vue pratique si vous voulez nous rejoindre et les bonus si vous nous rejoignez. Donc, <coughs> l'idée, c'est que vous repartiez avec tous les rouages pour créer un business générant 5 à 10 000 euros par mois. Euh, c'est important que votre intelligence, vos aptitudes, vos compétences soient utilisées avec la bonne méthode. Il n'y okay a pas une seule méthode, mais la méthode qu'on vous enseigne, elle est... Euh, elle s'adapte à qui vous êtes et elle est suffisamment simple pour que vous puissiez l'utiliser rapidement. Donc, ça, euh, c'est l'objectif. Si vous ne savez pas aujourd'hui comment générer 5 à 10 000 euros euh, par mois grâce au coaching, bah vous allez repartir avec « Ok, maintenant, j'ai compris ». Non seulement vous allez repartir avec « Ok, j'ai compris », mais vous aurez un plan d'action. Un plan d'action clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vous dis, euh, voilà si moi je dois cuisiner avec vous et que je ne suis pas un bon euh, cuisinier, et que vous me dites « Tiens, fais-moi une, une tarte… Euh, » Euh, à, euh, à pas et je ne sais pas comment faire et que vous ne me donnez pas d'instructions claires, je ne sais pas comment faire. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez un plan d'action clair sur comment créer une offre, comment attirer les prospects, comment vendre. Ça, c'est les trois points du programme qu'on va voir après. Mais que ce soit personnalisé à votre situation, ça, c'est important parce que vous allez être une dizaine à, cette, à cet événement et je ne vais pas vous dire la même chose à chacun. Du coup, le fait de créer un petit groupe, ça me permet de vous donner des conseils individualisés et des conseils qui marchent, pertinents. Je ne suis pas là pour dénigrer euh, des gens, mais c'est sûr que j'entends pas mal de conseils qui ne sont pas forcément bons. Et surtout, surtout, si vous êtes coach et vous écoutez des conseils de personnes qui, non, qui ne s'adressent pas spécifiquement au coach, je vous invite à faire un peu attention parce que c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. La même, et c'est dans les deux sens. Moi, si vous appliquez mes conseils euh, pour les coachs pour un e-commerce ça vraiment pas marché ça vraiment pas marché donc formez-vous euh, avec une méthode dédiée et destinée au coach et puis surtout surtout pas surtout mais vous allez repartir encouragé avec une énergie vraiment collective ça ça ça vous aider parce que le coach surtout quand il est débutant il a du mal et euh, il se décourage facilement et je le sais j'en vois des centaines et des centaines euh, j'ai passé peut-être au moins une heure avec plus de 400 personnes. Donc, je sais qu'on est souvent seul et qu'on n'est pas encouragé et du coup, bah qu'on n'avance pas. Donc, c'est pour vous si vous avez l'intention vraiment de, de vivre de votre activité, hein, de générer au moins 5000 euros par mois durant les 12 prochains mois, de, de vivre libre, ça c'est hyper important. Si vous voulez juste gagner de l'argent et travailler 60 heures par semaine, je ne vais pas être le bon coach pour vous parce que la méthode qu'on va vous enseigner vous permet de travailler moins et de gagner plus. Euh, et vous allez, et, et vous êtes quelqu'un qui aime apprécier chaque journée de sa vie, ok. Vous voulez pas juste, je vais vous montrer une méthode et souffrir pendant deux ans, mais vous allez être riche. Non, c'est pas ça ma promesse, c'est que vous puissiez apprécier chaque pas que vous allez prendre. Donc, c'est bon pour vous si vous êtes débutant ou non, euh, que vous êtes coach et que vous avez une ou plusieurs idées. En gros, c'est pas fait pour vous si vous êtes totalement, totalement débutant, genre vous vous pensez que coach c'est un coach de foot ok bon ça c'est pas fait pour vous par contre euh, si euh, vous avez euh, l'ambition de réussir et que vous êtes plutôt au début que vous êtes un peu perdu c'est parfait pour vous ou si vous gagnez déjà 1000 2000 3000 euros mais que c'est pas consistant et que vous manque une méthode, euh, c'est vraiment pour vous. Et voilà là c'est une belle photo de euh, nos participants de la dernière fois. C'était trop cool, il y avait des gens du, du monde entier. Et euh, c'est fait pour vous si vous avez besoin de servir. De, si vous avez la pyramide de Maslow, hein, si vous avez ce besoin d'accomplissement, de contribution. Et si vous êtes juste motivé par l'argent, ce ne sera pas fait pour euh, Au programme, donc le matin, on va voir comment créer et valider une offre irrésistible adaptée du coup à votre business de coach. Ça, c'est hyper important, encore une fois, comment vendre une offre à 1000, 2000 euros euh, pour avoir 2-3 nouveaux clients par mois et pas se retrouver à vendre du coaching à l'heure. Euh, et, de, et de viser 50, 100 clients par un mois. Ça, c'est pas possible. Donc, on va travailler sur ça. Je vais vous aider à adopter des habitudes d'entrepreneur à succès. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs qui sortent de l'école pour euh, une majorité et plein qui ne sortent pas d'école, hein, qui n'ont pas fait d'école. Et c'est OK. Moi, par exemple, je ne suis pas certifié. Euh, mais qui réfléchissent comme des coachs. Et ça, c'est top. Mais c'est comme les musiciens qui jouent dans le métro. Tu peux être un très bon musicien, parce qu'il y a des très bons musiciens dans le métro, mais tu ne vas pas devenir musicien professionnel juste en étant un bon musicien. Et c'est pareil pour le coaching. Et Je vais vous aider du coup à être un entrepreneur à succès. Ça, c'est hyper important. Et l'après-midi, donc ça c'est le matin, au passage, hein, euh, que ce soit clair parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est 100% en ligne. Euh, du coup, le matin, on va voir ça. Et l'après-midi, on va voir comment attirer des prospects qualifiés sur le web. Sans pub ni distribution de prospectus, ok, on va voir comment faire ça avec du social selling. Et on va voir surtout, surtout, parce que ça c'est vraiment ma spécialité, euh, c'est ce qui nous a permis de générer 300 000 euros de chiffre d'affaires depuis qu'on a commencé, c'est d'être en visio, en téléphone, avec quelqu'un de manière naturelle, authentique, ne pas chercher à pousser à la vente, à servir la personne et à être 100% aligné, pas avoir l'impression de devoir lire un script ou faire quoi que ce soit. Juste d'être vous-même. Et ça, c'est ce que je vais vous euh, enseigner parce qu'il y, y a une méthode, en fait. Il y a une vraie méthode. Du coup, euh, la méthodologie de ce euh, workshop, c'est de vous aider à acquérir le 20-80% de ce qu'il faut savoir. Okay? 20% de, des connaissances suffisent pour avoir 80% des résultats. Vous n'avez pas besoin de, de suivre 5 formations, de lire 48 livres. Vraiment, je vais vous enseigner ça. Ça, ça. ça me tient à cœur. On a un jour, on n'a un jour ensemble. Donc, euh, je ne vais pas m'amuser à vous euh, enseigner des choses qui ne vous seront pas utiles. Priorité à la personnalisation. Encore une fois, si on est dans un groupe intimiste de 10 à 15 personnes, c'est pour vous dédier plus d'attention. Et du coup, il bah, y a des exercices, normaux, notamment, que je vais vous demander de faire en direct. Et Je vais vous donner mon feedback en direct pour que vous puissiez repartir avec un projet validé un peu... Euh, certifié par LinkedIn, entre guillemets, hein, entre de grosses guillemets. Et puis, vous aurez de, du temps pour me poser vos questions et je vais vous donner mes réponses. Et l'idée, c'est que je puisse vous faire économiser des mois et des mois parce que, quelquefois, on a une question, et on cherche partout et on ne sait pas où la réponse, alors qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté ça depuis des années qui peut vous aider très rapidement. Donc, c'est ce que j'espère pourra faire avec vous. Et il y aura du coup des travaux très pratiques parce que ce que je veux que vous expérimentiez, c'est des résultats intermédiaires immédiats. Et souvent, moi je ne vais pas vous promettre de faire 2000 euros sous 24 heures. Hein. Mais par contre, je peux vous promettre d'obtenir des petits résultats très rapidement. Notamment avec un bonus que je vais vous montrer après, un challenge, euh, pour que vous puissiez obtenir les autres résultats. Ça ne sert à rien de viser trois clients si vous oubliez les étapes intermédiaires. Et on va être focus sur ces étapes intermédiaires. En pratique, donc si vous êtes intéressé, c'est lundi 16 août, 9h30, 13h30, 17h. Le tarif est de 399 euros. Il n'y a qu'une dizaine de passes euh, disponibles. Vous l'avez compris, si vous êtes intéressé, il y a un lien d'inscription en dessous. En bonus, et je termine sur ça, vous aurez accès à un module que j'offre normalement que pour les clients de, de notre programme Mission Passion, hein, d'une valeur de 199 euros que vous pourrez voir avant de venir au workshop. Comme ça, vous serez encore plus avancé, il y aura un challenge de 31 jours à l'issue euh, du euh, workshop, du coup pendant 31 jours, je vais vous suivre et voir vos avancées et on a un document de travail, il y aura un groupe WhatsApp Donc, pour que vous puissiez passer à l'action, euh, on vous aurez accès au replay, avis de tout ce qu'on aura fait durant la journée, une session de coaching en groupe en septembre, okay, d'une valeur de 250 euros et puis au total, ça vous fait 647 euros de cadeaux et euh, un bonus secret que je vous annoncerai si vous euh, nous rejoignez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao